Thermomix garde une maîtrise sans précédent de la température. Les capteurs intégrés au cœur même du bol régulent précisément les températures de 37 degrés à 120 degrés. Il est maintenant facile de réaliser des préparations aussi délicates que le tempérage du chocolat. Faire fondre.